la théorie voudrait qu'il y en ait un qui va non on va avoir peut-être deux moteurs je serai en p vous allez voir je vais passer en P2 il y aura deux personnes qui seront sur les crochets dont moi et deux moteurs donc trois Qu'ils auront le temps de venir, c'est Sagittaire. Ah, je pense que oui, hein. S'ils se bougent les miches, je passe pas en pas deux. Ah, si. Attention. Attention. Attention Oh, oh, oh. Ouf. Est un peu chaud, quand même, hein va mentir! <rire> oui, j'arrive! T'inquiète! <rire> un un glyphe. Oh, la tête penche! Moi j'avais une. J'avais un rat, j'avais des rats, euh, ça m'arrivait. Oh non! J'avais des rats! Bon, une euh, qui a souffert d'un petit nodule cancéreux euh, à la tête, c'était très très triste. Et en fait sur ces dernières semaines, euh, il avait juste euh, le, la tête qui penchait sur le côté. Du coup à chaque fois que je joue contre... Euh, contre Freddy, ça me... Je suis très triste tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça me, ça me fait mal. Mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal. C'est bien après où... Euh, quand j'étais petit, euh, je comptais les morts euh, sur les bords de plage. Tu ne rien à voir, bien sûr. Sinon, euh, j'ai grandi normalement. Euh, pas n'importe qui, évidemment. Allons-y, allons-y, par là-bas. Voilà. Et tu cours un peu vite, quand même. Hein. T'as pas envie de... Tu peux pas rater les anecdotes Bah, viens. Tu veux pas que je... Oh Mais il est dans mon... <rire> Bravo la team AGG ah, Terra Hanté Merci la team La meilleure équipe <rire> Ah ça fait plaisir Le timing parfait Parfait Je oh, pense si avaient voulu faire exprès. Euh, impossible. Impossible de faire exprès. Ah, Fais-moi des bisous magiques. Je te réveille après. Donc oh, c'est incroyable. C'est incroyable ça. Non. Debout, debout. Non. C'est fou ça. JPP. C'est ça. Mais respect, mais respect aussi. J'espère que tout va bien pour toi. Bon il a euh, totalement. Il peut se TP ou pas là L'autre, il est parti pour être sauvé. Oh. Pas ah, sur un jeune bloqué, ok. Ok, ok. Non, non, non, non Bah oui, je sache Les amis, je suis en P3 Aidez-moi les miches. Oui, oui, oui, oui, fais ça, fais ça Il va quand même me suivre ou quoi Il va faire ça. Bien, c'est fort agréable C'était pas très ninja Je juge pas de ce qui est ninja ou Faudrait que je me soigne ici, c'est long, c'est long. Faudrait qu'il y ait un autre moteur de fée, faudrait qu'il se passe des choses! Incroyable! Bon, je... Bon, je suis protégé, normalement, il devrait se passer. Personne devrait savoir ce qui se passe ici. On a 3 P3, quoi. C'est bon, On a 3 P3. Je vais me soigner je... en gardant en résistance. En espérant qu'il n'y ait pas un QT qui pop à la fin. Alors, moi j'ai plus, hein. Oh non! Pitié! Je vais devoir brandir le slip étoilé, hein. Vous ce que ça veut dire? Je vais devoir brandir le slip étoilé. Et oui, hein Attention, hein Yes Voyons voir. Of course Tu passes de l'aura de Totem Reste dans l'aura de Totem, hein Exactement, tout ce qui se passe dans l'aura d'Indianapolis reste à Indianapolis. Mais je dis pas ça parce que Mathieu portait pendant ses nuits comme seul pyjama un t-shirt portant ma tête. <rire> hmm. J'ai vu ton épisode de cas okay, d'un you. Trop bien. À de voir le prochain. Ah, ça fait plaisir. J'attends toujours la photo. Ils sont quasiment d'être finis les triers. Ça. Hein. Je y aller en mode euh, choupi la praline. En théorie, il voudrait que. On se soigne, on se soigne. TP. Il est partout C'est la map du no, Exactement dans C'est la map du dragage. Pas de dragage. Pas. à mon étalage. Oh, on a un, donc un point commun avec Mathieu. Le, puis, ah le très bien. Parfait. J'ai cru que le point commun c'était de. de porter euh, ma tête en, <rire> en photo. Pas ah, sur toi. Va trouver ça un peu chelou est très excitant. Mais plus sur l'un de vous deux, tiens. <rire> Tout le merch, store. Oh. Ouais. Vous savez pas à quel point euh, je me sens libéré, là. Vraiment. Je peux pas euh, imaginer. C'est vraiment, le sentiment est vraiment incroyable. Peut-être même un autre moteur là. Peut-être même à... Euh, début calamito. Wow oh, oh, oh Mais quoi que fait ça là Son deck. Oh, hein. Au... secours Ah, ça c'est plaisir. Ça c'est plaisir. Et le joueur là, le joueur qui vient de faire ce qu'il a fait, il est vraiment dingo. Il a réparé un moteur. Et en plus de ça, il s'est pris le hit et il a pris un hook. Ça, ça c'est totalement dingo. Parce que très honnêtement, il m'a sauvé les miches des léopards. Et il a probablement changé la donne. Ouais. Il est suivi, c'est ça Ouais, je vais prendre des risques. Je vais là-bas pour euh, le récupérer. Ouh on est tous en P3. Attendez qu'on est tous en P3 là. Ok. Je me loin. Il va devoir me pourchasser là. On donner un hit. Ouh Là, c'est le totem qui me sauve, hein. Sans deck, hein. Le totem, il me sauve. On est tous P3. On a eu un début qui était assez... Euh... Calamiteux. Va être honnête, tous les uns vers les autres. On a un genre de P3, v P3 de. J'ai pas identifié où sont tous les moteurs. On a peut-être un.. trigène Un moteur qui est là. Je sais pas où sont les autres. Peut-être au milieu Ah, c'est jouable, c'est jouable. On voit soin, de discrétion. Soin, discrétion. Absolument. On va peut-être en avoir un, il faudrait juste qu'elle tienne un peu. J'ai l'impression qu'il y avait ouais, c'est beau ce qui se passe. On n'a pas été ouf, ouf, ouf. La partie était, euh, on va dire, euh, pleine de maladresse. On a tenté le, le, le beau jeu, mais on a été bassine bloc des fois. tu vois. dommage. Peut-être un noed, peut-être un noed. forcément aucun problème, me là. Je te réponds juste après. C'est partie, là, on en... est sur la tension permanente. Quelqu'un d'autre est allé sauver, c'est beau ça. C'est beau ça. Je vais voir si je peux essayer de... Il y a quelque chose. Viens, viens, viens, viens. Viens, viens. viens, viens. Ok, l'autre est ici. On va te soigner. Oh! On va essayer de protéger le moteur. J'aurais dû rester. Ça aurait pu changer le. Je voulais aller sauver quelqu'un. Peut-être condamné. Pauvre demoiselle, on verra ce que ça donne. Je peux rester là. Pas du... T'es sûr ou quoi Oh Je te suis, je te suis. L'idée, tu es fait en personnage. Putain, je n'arrive pas à précurseer. Ok. Ok. C'est super tendu, hein. Faut je récupère mon course effrénée. Oh, ce buisson qui bloque. Ah non, c'est une totem. Ok. Juste à la suivre. Elle, ok. Il est là-bas. C'est beau ça. Non! J'aurais dû rester pour savoir s'il y avait. Non! Ah, J'aurais dû rester! Non! <rire> Génial! Génial! Hein.